connu comme vous pouvez le voir il s'est affiché à l'écran c'est le fameux animal crossing sur wii démarrer donc l'ex de go to the city donc moi pour ma part c'est la première fois que je joue à un animal crossing c'est une première donc on va découvrir ça tous ensemble Donc le jeu il date de 2008 Me voilà, désolé de t'avoir fait attendre Je suis que tu emménageais alors je suis venue te chercher Ah par contre j'ai horreur de la voix qu'il a Ah la vie en solitaire à ça que tu penses en ce moment même pas vrai Alors, euh, la vie en solitaire bon bah vu qu'on est en confinement euh, oui un peu euh, mais bon, on le subit quoi le monde entier le subit personne pour te dire ce que tu dois faire libre de vivre comme bon te semble la vie la vraie quoi ouais euh, bon je sais pas la vie la vraie euh... <rire> Sinon je me commanderai des pizzas tous les jours euh... Mais faut pas pour sa santé c'est pas bon Faut pas commander ça. Alors une nouvelle maison, de nouveaux voisins, de nouveaux amis Ouais Un nouveau départ et un nouveau monde plein de possibilités C'est pas bon ça Bah écoute Oh si ça l'est <rire> Alors tu veux prendre le taureau par les cornes et vivre une toute nouvelle aventure Bah allons-y ou tu préfères reprendre ta vie là où tu l'avais laissé dans Animal Crossing, Wild World sur Nintendo DS. Bon en fait j'ai pas joué au jeu sur Nintendo DS, donc. <rire> C'est la première fois que je joue Animal Crossing. Bon bah donc euh... ah. Donc nouvelle vie. Déménagement DS. Ah je je. <rire> non, on va pas faire ça quand même. Allez, soyons francs. « Je suis à fond avec toi. Après tout, tu commences une nouvelle vie, pas vrai ?»« Bah oui, une vie en jeu vidéo, oui. »« Et quoi de mieux pour se mettre dans le bain qu'une bonne eau propre, limpide et claire, je te le demande. »« Ah, le bus sera là d'une minute à l'autre. Je ne vois pas le temps passer quand je bavarde. »« Je vois ça en plus, de... ouais, je sais pas quelle langue il parle, mais... »« Allez, c'est parti. »« Ouais, merci Charlie. » Eh ben, c'était moins une. Nous voici dans le bus qui va te conduire vers ton nouveau chez toi. Dis donc, j'ai comme un trou là. On est bien le 7 décembre 2018. Est-il 21h19, c'est ça Mais non, pas du tout. Pas du tout. On est en 2020. Hein. Pas du tout. Quoi Sérieux Où est-ce que je me suis planté bah, euh, je, sais, je sais pas. C'est peut-être moi qui n'avais pas mis les bons trucs sur la sur le menu de la Wii. Hein, J'en sais rien. Alors, je sais même pas combien on est. On, on est, le, on, est le, on est le dimanche 15 novembre actuellement. Il est 17 h 45 Pas du tout ce que je voulais non pas du tout oh. j'arrive pas trop à ça y est et à 2020 alors, bien, je veux bien retourner en 2002 hein, j'étais tout jeune alors 2020 ah j'arrive pas à mettre le zéro Ah j'arrive pas décidément <rire> Ah allez oh oubli oh, J'ai ici la, la lettre d'avant s'il vous plaît Il ah, mobilise pas Ah ça y est c'est bon Attendez je regarde si c'est bien ça si j'arrive bien derrière on on le 15 j'ai dit pas le 13 Ok j'ai bien fait de vérifier Comme que moi euh, je suis très étourdi comme d'autres donc voilà, on est bien dimanche. Alors, je tourne la vidéo. Donc oui, c'est ça. Là, il doit être 17h46. Comme ça. Voilà. Let's go. On peut se charger. Donc, ok Dak, alors, on est le 15 novembre 2020. Et il est 17h46. J'ai bon cette fois, yes C'est tout bon Merci, ma pauvre montre n'a plus les aiguilles En face des trous on dirait Alors Ah oui, j'aurais dû Commencer par ça Comment tu t'appelles Ah oui, mais oui, il va pas dans l'ordre lui Je m'appelle Eden DDD, est là Ah, Eden, c'est ça, joli nom, ça me plaît bien. Ouais, bah, il me disparaît dans les jeux Pokémon. La classe, hein c'est Mimi. Hein je réponds quoi Je préfère, c'est Mimi. <rire> Moi, je suis pas trop en mode. Euh... J'aurais dit ça, euh... j'aurais pu. Non, je rigole. Je <rire> suis fier, c'est Mimi. Hein ouais, carrément. Mignon et très féminin. Non, mais tu rigoles, c'est mixte, euh, mon prénom. Ça te va, ravi. Je suis un garçon. Eh, hey mais oh. Comment t'es un garçon Je suis vraiment à côté de la plaque ces temps-ci. Désolé, mon gars. <rire> C'est quoi ce jeu <rire> Dis-moi, Eden. Cette ville où tu vas emménager, elle s'appelle comment Ah, bah là, je pense que je vais devoir inventer un nom. Alors, dans, dans Pokémon Donjon Mystère, j'avais mis. Pokéden, donc là je vais peut-être mettre euh, Pokéden aussi. <rire> Ça n'a rien à voir avec les Pokémon, mais bon, vu que je suis un grand fan, je vais appeler pareil, hein, Parce que là j'ai aucun autre nom qui me vient en tête. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Hop, euh, hop, hop. Pokéden, hein Ouais, c'est ça. PG Pokéden, alors Ouais, il paraît que le coin est charmant. Tu dois avoir hâte de commencer ta nouvelle vie là-bas. Bah ben, je sais pas, hein, je sais pas à quoi attendre. Mais bon, une nouvelle vie, bon... Oui, allez, à ah, fond. Oui. Comme je te comprends. Ouais, moi j'aime pas le tra train. J'aime pas la routine. Mais dis-moi, tu sais déjà où trouver une maison euh, Je sais pas, Los Angeles ou... Ça devrait aller, aucune idée. Non, aucune idée, je veux Quoi Tu plaisantes T'as même pas pensé à ça Eh ben, c'est pas gagné. Oui, mais mon on est dans Animal Crossing. Bon, puisque tu sais pas encore où tu vas habiter, j'espère que t'as ce qu'il te faut côté finances. Bah, ben, je sais pas, tu peux me loger, non mon copain, non Enfin, euh, pas petit ami, mais <rire> bon, alors j'y mets quoi Je verrai sur place. Et eh ben, t'as pas froid aux yeux, toi <rire> La tête qui fait francer, français mais les gens comme toi parviennent toujours à se débrouiller d'une manière ou d'une autre. C'est cool, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Et si jamais as besoin d'aide ou de conseils, passe à la mairie, il te rend cette nourriture. Tiens, vise un peu ça. Ah, c'est la carte de la carte de la ville. Ou du quartier, je sais pas, la ville. Boutique, tailleur, mairie, musée, porte. Ouais. Ça te sera utile, c'est une carte de Pokéden. Quand tu seras arrivé en ville, certain pour trouver la mairie. Prochain arrêt, Pokéden. Pokéden Oh, ça y est, on arrive à Pokéden. Bon, bah, c'est ici que nos chemins se séparent. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. On était les seuls passagers à bord. C'est moi la grosse tête, là ah oui, c'est moi. Ça. Avant toute chose, passe à la mairie, à la revoyure. Ouais, je vais être complètement paumé moi. <rire> je me sens bonnet. abandonné. Hein. Pour afficher la carte, pointe l'icône maison avec la télécommande oui et appuie sur A. Je vais voir de pêcher, je vais voir de la chasse en vrai donc euh, dans le jeu ça va être compliqué. <rire> Photo, ami, Javier carte, mairie donc c'est le truc qui est là. Moi je suis là, j'ai tout ça à faire. Ok. Alors je sais même pas comment me déplacer Aucune photo dispo, mais c'est pas ça que je voulais faire J'essaye de marcher là en fait, tout simplement Il y en a qui vont rigoler là Ah bah désolé mais j'ai jamais joué à Animal Crossing de ma vie Je fais pour me déplacer. Poche. J'ai rien dans mes poches. Lettre. J'ai une lettre ou pas Que dalle. Pas de lettre d'amour. Rien que dalle. Motif. Un motif de quoi Porter, étaler au sol et éditer le motif. découvre hein, les gars. Donc là j'ai un clavier mais il me sert à quoi en fait. <rire> je sais pas s'il y a quelqu'un qui va me répondre mais bon. Je pense pas J'aurais voulu mettre je suis nouveau. ça, ça s'écrit pas comme ça je suis nouveau hein. ça plus vite euh... ouais je me casse de là bon, ami euh, j'ai qui là j'ai personne oh, je suis complètement abandonné de la rue enregistre un ami <rire> j'ai pas d'amis <rire> Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre code, de me faire part de vos codes amis si vous voulez qu'on se retrouve dans le jeu. Il n'y a pas de sous-size. Par contre, mon code ami à moi, je sais pas si c'est où pour le trouver. Alors. Ok, tu n'as pas de code ami. Ah est-ce que si je dois le créer, peut-être Je ne sais pas du tout comment ça marche. Visiteur, micro chat, micro chat. Ah, ça a l'air pas mal, Un code, justement, alors je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais mettre comme code. Ah, bah, je vais mettre mon prénom. Je pense pas que ça marche mon truc là. Je comprends rien du tout. Donc là c'est juste un commentaire en fait. Donc euh, c'est pas vraiment un code ami que j'ai mis. Je sais pas du tout comment ça marche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'en faire part de, de vos codes, ceux qui possèdent le jeu, hein, je dis bien, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Comme ça on pourra se retrouver une temps. Alors par contre, euh, tain, il y a le... Ah, a... ah c'est comme ça que j'avance Ah, ok. Il faut que j'appuie sur le sol en fait. Est-ce que je peux aller là-dedans Je Bonjour et bienvenue au poste frontière de Pokéden. Écoute-moi bien. Eden, si tu vas, si tu as envie de visiter une autre ville, ou si tu as ou si un de tes amis souhaite venir visiter Pokéden, j'apprécierais vraiment que tu m'en parles un peu à l'avance. Mais y un point d'honneur s'il te plaît. Parce que grâce à cette information. Je pourrais ouvrir les portes de la ville. Eden, ta demande de citoyenneté est en cours d'examen pour la commission de bienvenue. Dès que ta situation sera régularisée, nous pourrons ouvrir le poste frontière. Merci pour ta patience. Ok. Ah, et là c'est pour sauvegarder le, la petite plume. On voilà, va le reviendra plus tard. La mairie, je sais, j'ai bien vu que c'était là-bas, on va commencer par la mairie, Sur la carte, ça disait que c'était par là-bas. Je me prends dans les armes, là. Pas très habile, encore. Ça ressemble pas à une mairie, Voilà, mairie. La voilà, boîte, c'est pas une mairie non plus, c'est une boutique de vêtements. Alors là, il faut en gros, faut y aller à un mairie pour dire oh oui, ça y est, j'habite ici, euh, je veux être reconnu. Peut-être un loyer à payer, je sais pas. Elle est où ma maison en fait Faut que je la choisisse. Le petit chat m'a abandonné. Alors... Alors, donc c'est pas par là la Les mais... Des jolies fleurs, je marche dessus. Je, je voudrais regarder, il sait quoi ça J'en vois qu'il y en a un peu partout La chasse aux insectes Approchez-vous de votre proie en douceur Pour ne pas les Je déteste les insectes Ah, ah c'est quoi qui sonne Pas l'air d'être une église. Hein. Je peux pas trouvé la mairie encore. Bon, je vais rentrer dans les deux maisons là. Je sais pas si j'ai le droit de rentrer chez les gens comme ça. Elle est toute petite la maison. À vendre. Ah non, d'accord, c'est à vendre. Visite possible, merci de vous adresser à la mairie Ah, c'est pour ça que faut failli aller à la mairie Bah ben oui, mais je peux où aller Je vais revoir la carte ma carte Ah Carte Je suis là La mairie est là, donc là j'ai trop descendu Je remonte un peu Je vais aller voir ici aussi, mais ça doit être une maison aussi avant ah non. Oh bon bah je vais squatter là. Hein. <rire> ah il y a quelqu'un dedans. On s'est déjà rencontré Tu viens d'arriver en ville? J'apprécie les gens qui ont la politesse de venir se présenter auprès de leurs voisins. Bravo petit. Je suis Vladimir. Si tu as une question à propos de cette ville, tu trouveras la réponse ici. Niette quoi son lit non mais non non non c'est bon je t'ai déjà parlé j'ai juste cliqué sur ton lit. non mais blablabla oh bla bla. vous avez vu son lit, c'est ça qui m'intriguait <rire> ah d'accord et je... il dit rien je dors dans son lit C'est okay, original. C'est original là. Bon, faut que je trouve la mairie. Donc, ah bah, ça doit être ça. Ça y ressemble. Confirmez-moi que c'est la mairie. C'est toi Eden, tu viens d'arriver ici, c'est ça Il manque pas un H là. <rire> Bienvenue à Pokéden, je m'appelle <rire> Et je travaille ici à la mairie. Donc c'est bien la mairie, ça me le confirme. Bien inutile de terre.. Oh là c'est quoi ce mot Terre giversée. Ok, c'est la première fois que je le vois ce mot-là. Regardons un peu l'endroit où tu vas habiter. On nous a eu plusieurs maisons à vendre, ici à Pokéden, toutes de la même taille et toutes au même prix. C'est assez rare. C'est pas un loyer, j'espère. <rire> je vais être propriétaire. Bien sûr, le site, le toit, les couleurs et la décoration de ces maisons sont différents. Mais combien sont libres aujourd'hui Ah oui, voilà, il y en a 4. Et je peux acheter plusieurs maisons, non Comme dans le Monopoly. Rien un peu cette carte. Un cercle autour d'une maison indique que celle-ci est à vendre. Je suis sûre que tu trouveras la maison qui te convient. Bah effectivement j'en ai vu une tout à l'heure. Alors il y en a une qui est... Là où oui, il n'y a rien autour, il n'y a que dalle. Et les autres par contre... Peut-être mieux d'être euh, en pleine ville. Hein. Ah c'est la campagne là je pense. Alors c'est quoi tout ça là les noms là Okay. Laisse-moi m'occuper des formalités pour ta nouvelle maison. D'accord En même temps, pourquoi ne pas se servir de la carte pour visiter les, les maisons libres en ville Une fois que tu auras trouvé ton chez-toi, tu rencontreras le propriétaire Tom Nook. C'est à lui que tu devras t'adresser pour le paiement. Oh, tu sais comment ouvrir ta carte Non oh, mais j'ai pas d'argent, regardez. <rire> Je suis clochard. Oui, je sais ouvrir ma carte Oh bien, et voilà Donc, il euh, faut que je visite les, les maisons. Donc euh, moi, euh, j'ai pas très envie d'aller à la campagne. Je préfère aller en ensemble. Je vais aller où là Par là-bas, que je remonte. Euh, c'est mieux au centre-ville, il y a tous les trucs autour quoi. Enfin c'est pas vraiment un centre-ville mais... Bon là je descends là, pour le coup. Je vais aller voir ici. Ouais. Je suis sorti revenu plus tard Tom Nook. Ah, c'est euh, celui euh, à qui je devrais payer la maison et tout. Ah non, je suis déjà allé tout à l'heure là. C'est là où il y a le lit, là. le lit bizarre. Demi-tour. Ah. Ça, ça doit être une maison à vendre. On dirait une niche pour chien, wow. Oh. Apparemment, elle n'est pas avant, c'était pas écrit. Ah, bah, c'est bien une maison. C'est tout petit. Pas de musique. Pas de lumière non plus. Ah, le petit bruit, ça m'a fait penser au jeu pac -Man. Tiens, il y a quelqu'un là. Tiens, salut! Tu dois être Eden. Tu sais, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Bienvenue à Pokéden. Je m'appelle Tom Nook, je gère un magasin en ville. J'espère te compter bientôt parmi mes clients. Alors, la maison, te plaît Tu l'adores Bah ben, elle est toute petite. Hein. Ah, vraiment, euh, c'est vrai que c'est une décision, par contre. Va donc visiter les autres. Oui, j'en ai visité qu'une, hein. Il y a d'autres maisons disponibles Il reviens me montrer celle que tu préfères. Ouais, je vais quand même visiter un petit peu partout. Sortir, faire fait un tour nadine. Donc euh, c'est pas une maison à vendre. Ça. Bon, je voudrais remonter à peu près où on était vers le début du jeu à peu près. que c'est quoi, euh, c est, c est, les maisons, c'est même pas 10 mètres carrés. Ah, bonsoir, je suppose que tu es le nouveau dont, dont tout le monde parle. Bienvenue, Chikiminou. je m'appelle Kiki. Enchanté Kiki. S'il y a quoi que ce soit qui te pose problème, n'hésite pas à venir m'en parler. Bah, j'ai pas de problème. Mais euh, c'est la maison qui, c'est la tienne, ça les voir devant, désolé, je suis pas là. Kiki, mais elle est juste derrière moi. Ok, bon, j'ai compris. Ah, je pourrais être voisin avec Kiki. Ah, c'est la même que l'autre. À ah, sauf que là, c'est une bougie. Tout à c'était pas. C'était autre chose, ampoule je ne sais quoi. Je m'en vais. Je vais déjà ça dans la maison, non Alors Eden, je parie que tu n'avais jamais vu de maison comme celle-ci. Bah, comme ça, ouais. Qu'est-ce que tu en dis Mais elle te plaît Pas terrible. Oh vraiment Mais j'en ai visité deux c'est vrai que c'est une décision importante, va donc visiter les autres maisons disponibles et reviens me montrer celle que tu préfères. Après là je suis bien situé, il y a la qui est pas loin, je suis à côté de Kiki là. Ouais, je vais peut-être prendre celle-là. Mais j'ai pas d'argent. Je vais me mettre là, je serai près de la mairie et prêt de chez Kiki. Dans les autres, j'étais un petit peu en mode solitaire. Bon, j'achète. Ça y est, j'ai réfléchi. Attends, je vais retourner dedans. J'ai pas accès à la boîte au lettres. Et normal. Mmh. Genre, je tèque alors que... Alors que ça, ça... Mmh. En fait, il m'attend à chaque maison. J'achète, mais j'ai pas de sous, comment? Bien, c'est donc, à partir d'aujourd'hui, tu es ici chez toi Eden et tu peux considérer le radiocassette comme un cadeau du vieux Nook. Au fait Eden, est-ce que tu as visité le grenier Non. Quand tu seras fatigué de tes aventures, à Apokéden va dormir dans le lit qui se trouve au grenier. Ah d'accord, ma chambre elle est dans le grenier. En allant te coucher, tu te souviendras de tout ce que tu as fait durant la journée, n'est-ce pas si tu ne fais pas cet effort, ce sera comme si tu n'avais rien fait de la journée. Tu, je vais dormir avec les araignées. Alors, s'il te plaît, n'oublie jamais ce petit détail, d'accord C'est tout ce que j'avais à dire concernant la maison. Mais j'imagine que tu as déjà questions, euh, des questions à me poser, non Tu veux que je répète ce que je viens de dire au cas où tu aurais oublié quelque chose Non, ça va pas, non. Pas la peine. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu t'en sortiras. Bien, nous allons devoir évoquer la question un peu délicate du paiement. Alors voilà, j'aime pas du tout leur voix. Non <rire> Entre le terrain, le bâtiment, les impôts, les surtaxes, les frais d'hiver et tout le reste, nous arrivons à une facture d'un montant de 19 800 clochettes. Ah, pas nous. J'achète. <rire> ah, ça fait plaisir à hein, entendre, vraiment plaisir. J'aimerais que tu déposes l'argent que tu me dois sur mon compte. Je te donnerai sous tous les détails plus tard. Pour l'instant Eden, j'ai une question très importante à te poser. Dis-moi comment comptes-tu gagner ta vie ici J'en ai aucune idée. Tu vois, j'ai une boutique à faire tourner, alors je compte sur toi pour me rembourser ce prêt. Ah hein, bah, je pourrais travailler la boutique peut-être Je sais Eden, tu pourrais travailler pour moi à la boutique, c'est ce que j'allais dire, enfin c'est ce que j'ai dit, pendant quelques temps encore je t'enseignerai les ficelles du métier, je te ferai visiter la ville, pour faire une pierre deux coups, tu vois, d'accord, parfait, c'est décidé, bien, je dois retourner m'occuper de la boutique, alors écoute bien, tu vois, maintenant que tu as choisi une très belle maison, tu devrais aller rencontrer les gens d'ici, ah, tu devrais avant tout aller saluer le maire. Oh oui. Tu trouveras la ma le maire à la mairie. N'oublie pas d'aller le voir. Je suis déjà allé à la mairie. En attendant, je vais te préparer quelques petites choses à faire. Passe me voir à la boutique un peu plus tard. D'accord, Eden Ouais, la boutique. Ah si, je l'ai vu tard. N'hésite pas à regarder ta carte pour trouver la boutique. Et la mairie, ça t'évitera de courir partout. <rire> je le gêne, non? Attends, je voulais voir le grenier. Ça devait être les petits escaliers sur la gauche. Là, là. Voilà. Et donc, du coup, dans, dans l'autre, alors je suis pas allé voir. Oh, il bah, y, y a une petite musique pour dormir. Ah, il y a un téléphone de Denton. Je peux m'en servir ou hein pas Que dalle. C'est inutilisable pour le moment. C'est pas très court de dormir dans le grenier. Bon, alors la mairie est là. J'ai bien fait de déménager là. Je suis tout près de la mairie. Après, je sais pas si je devrais aller souvent à la mairie, mais bon. En vrai, euh, en vrai, on n'y va quasiment jamais à hein, la mairie, nous. Sur la planète Terre, la planète bleue. Sauf si on y travaille. Euh, bienvenue au musée. Ah demain, je suis au musée, je sais pas. Je, je croyais que c'était à la mairie, ouais. Fais comme chez toi. Alors, puis-je dit, Demande-moi, n'hésite pas. Je suis à ton service. Un fossile Patin, je, me... Ouh, je suis vraiment désolé de te le dire Mais tu n'as apparemment pas de fossile à faire évaluer Ah oui d'accord Mes connaissances sont plutôt étendues Mais je ne peux pas évaluer ce qui n'est pas là <rire> C'est un petit peu normal Bon puis je fais autre chose pour toi bon, Merci je reviendrai plus tard Je reviendrai plus tard Il y a plusieurs pièces là eh hey, t'es toi tout le monde, les oreilles Eh hey, il est bavard Donc la mairie du coup, j'y suis allé tout à l'heure. Euh, Regardez la carte. Ah, je suis loin, je suis là là. La mairie est là. De trucs, je dois prendre le coup, je ne pense pas. Ah, il y a la, bou euh, la boutique là-bas, je crois. Il ah, n'y a rien ici. Put Tac. venu au temple de la couture des soeurs de de fille, Mais c'est pas du tout la boutique où à l'autre là hum. Alors... Ah, non, concentré, faut pas, faut pas le... Ah, je ne peux pas abandonner mon ouvrage maintenant Je suis désolé me suis comme un chien l'autre J'ai pas, pas de sous, déjà faut que je m'achète une maison alors Ça va, je suis pas à poil non plus. Merci, nous espérons te revoir bientôt. Ouais, on verra. Là, ah, ce que je devais faire, c'est retourner à la mairie. Ah, je suis là. Donc je suis bien à gauche, il faut que je descende là. Ah, je me... moi je me cogne dans l'arbre. Ouais, ça y est. Je me souviens que j'étais pas si là tout à l'heure. C'est ça euh, Je t'entends que tu as fini avec les formalités pour ta maison. C'est agréable d'être propriétaire, non Oh, et en parlant d'argent je vais faire en sorte que tu puisses utiliser le distributeur automatique de Glouchette. Et tu y auras accès dès que l'enregistrement de tes données personnelles sera terminé. Ne t'inquiète pas, cela peut durer un certain temps. Et toi, petit, qui es-tu Et pendant que j'y suis, quel est ton animal préféré Pourquoi oh, il me pose des questions comme ça, lui Ah. Bah, mon animal préféré, il est même pas dans la, dans la liste. Bah, j'aime bien les chats. J'aime beaucoup les chats. Allez. Bah, c'est ça, les jeunes d'aujourd'hui. Ils, ils écoutent de la musique de fou. Ils ne se lavent plus les cheveux et ils ne respectent plus. Laissez-moi vous présenter notre nouveau citoyen Eden. Donc, euh, je ai répondu que mon animal préféré, c'est le chat. La caméra s'est coupée. entre-temps. Et après, il ne savait plus de quoi il parlait, euh, monsieur la tortue. Mm -hmm. Comment Quoi Oh En réfléchissant, j'ai effectivement entendu parler de son arrivée. Enfin, il me semble. Bah, quelle importance Bref, je me présente, je suis Tortimer, ou Tortimer, vous <rire> Le maire de Pokédex. Ah, ok. Ok. Enchanté. En tout cas, n'hésite pas à venir me parler pendant les vacances et les jours de fête. Tu me trouveras devant la, la mairie. Je t'ai à l'œil, petite canaille. Et... En fait, je croyais que c'était à la mairie, si je sont pas, Là, bon, on va aller voir le truc jaune à ah, la mairie. C'est pas ça là. Non, c'est le musée. Ça, ça c'est chez les gens. Ça, c'est bientôt chez moi. Là, c'était quoi du coup? Ah bah si, c'était bien la mairie. Alors je comprends pas pourquoi... Bon, ok. Mmh. <rire> oui, en fait, le, le truc jaune là, est... Il... Ah si, c'est une boutique, ok. Ah, je peux courir aussi. Hein, on va aller là. Ah, je suis déjà allé tout à l'heure, mais... On ouais, va y retourner. Je m'en rappelle plus c'était quoi C'était la couture. Ah non. Non, je peux aller là. Tu es. Tu es sûr que tu as bien dit bonjour à tout le monde Je pense oui. oublié personne. Tu en es absolument certain. Je t'ai obligé de dire bonjour à tout le monde. J'attendrai le temps qu'il faut, mais il est important que tu rencontres tout le monde. Eh bien, on fait pas ça nous. Dans Animal Crossing, on est obligé de rencontrer tout le monde avant de. Avant d'habiter. Donc, apparemment, j'ai pas tout visité encore. Donc, il faut que je visite tout et que je revienne et que je revienne voir euh, cette personne-là plus tard. J'aime beaucoup les cerises ici. à oh, la plage. Ah, c'est quoi ce truc hein Je peux ramasser ou tout C'est quoi ça C'est un fossile ou pas ah, Il n'y a pas d'interaction avec, donc je sais pas si ça sera quelque chose. Là aussi. Bon coquillage. Escargot de mer. Ah c'est bien. Il y a la, il y a la mer, te... Il y a un lapin on va le dire bonjour. Oh non, mais si tu dois être notre nouveau voisin. Tout le monde me connaît, me, me connaît ici. Donc si tu ne me connais pas, c'est que tu viens d'arriver. Comment t'appelles-tu au fait Eden, sérieusement. C'est un petit village ici. Et les nouvelles circulent oui. Principalement parce que c'est moi qui les fais circuler. <rire> je m'appelle Nadine. Ça ne s'oublie pas. N'est-ce pas, Carotte Pourquoi elle m'appelle Carotte Mais la maison de Nadine est plus grande que la mienne, on dirait. C'est proche. juste. Mmh, il y a vraiment beaucoup à visiter. c'est exactement pareil pareil que l'autre alors j'ai vu si l'île était bleue mais ouais. ouais. euh, on va prendre le petit pont que j'ai vu là il y en a insecte là de vladimir bon, on va aller voir vladimir je crois qu'on l'a vu lui bonjour je suis votre nouveau voisin j'habite le quartier ah si on l'a vu lui je y que lui on va aller prendre le petit pont là-bas on va aller voir là-bas Euh, je sais pas où aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, c'est grand. Il hein n'y mm -hmm. a rien du tout ici. Une sauterelle. Enfin, bah non, c'est pas une sauterelle ni bulle, je sais pas. Euh... Ah, une maison. Une maison juste devant la, la plage Le lit est jaune. Et là le sol il est pas pareil, et là il y a un gros truc comme ça, voilà. Oh là qu'est-ce qui se passe Oh non je suis tombé dans les les. les samouvants. <rire> ah bah allez, quoi Mais on peut pas avoir Game Over là-dedans, on va le mettre aussi, je pense pas. Hein. cascade chez moi, là c'est ok. Je me demande où est-ce que j'ai pas encore visité. Là, je crois que j'ai tout. à ouais. ah, que... Ouais au début je crois que j'avais pas fait par euh... ah, là. Je me souviens plus exactement. On va voir. Ah si j'étais venu là. Même que j'ai pas le droit d'y aller. Ah Quoique... Mince, jaurais peut-être dû tenter quand même. Parce que comme je suis allé à, à la mairie et tout entre temps, voilà, on va aller voir. Par contre, je sais pas, il y a quoi là. On va demander au chien là. Salutations Eden, je vois que tu t'investis totalement dans ton travail. Il semble que tout ne soit pas encore réglé quant à ton autorisation d'utiliser le poste frontière. Merci pour ta patience et ta coopération dans cette affaire. Ok, donc je peux pas pour le prendre... moment. Merci pour votre coopération. Okay. Prochaine partie, là je fais un une sauvegarde. Donc là j'ai visité, il me les autres là. Tiens, il bah, y a un café, on ira voir là-bas. Hop, sauvegarder, quitter la partie. Sauver et quitter. Donc les gars, ma première expérience dans Animal Crossing, hein. qu'est-ce que j'en pense Bah écoutez, euh, je sais pas, c'est peut-être encore trop tôt pour, euh, pour donner un avis. Mais ça a l'air sympa. Donc bah on verra ça à la deuxième partie Pour une petite suite Allez, salut tout le monde